Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo coaching pour Mythique pour vous aider à créer des belles relations pendant cette période de confinement. Et le sujet du jour, c'est euh, que peut-on faire comme rendez-vous, comme premier rendez-vous virtuel euh, Parce que voilà, on ne peut pas se voir. Et donc, quelles sont les alternatives à un vrai rendez-vous physique Donc, euh, évidemment, les moyens qui sont à vos dispositions, c'est Skype, c'est House Party, c'est WhatsApp, c'est FaceTime. Alors, comment le proposer Eh bien, euh, dire tout simplement que, voilà, vous sentez que vous avez franchi euh, déjà euh, bah, une première étape à travers l'échange ou à travers l'échange euh, écrit. Et donc, euh, ça serait sympa de, de pouvoir se voir euh, en visioconférence, euh, voilà, euh, aménager euh, un, un moment euh, sympa où vous allez échanger euh, tranquillement. Euh, Dites-lui que... Ou dites dites à cette personne que voilà l'idée c'est pas de pression c'est simplement de se découvrir un peu autrement donc vous pouvez aussi dire bah ben voilà tiens on peut aussi mettre une musique que j'ai envie de te faire découvrir vous pouvez euh, euh, trouver un jeu commun euh, il y en a plein sur la toile en ce moment euh, voilà un jeu à partager ensemble vous pouvez partager une, une vidéo vous pouvez partager un film vous pouvez euh, voilà, En ce moment, avec le confinement, les repas sont importants, donc partager des recettes, éventuellement vous amuser à faire la même recette ensemble, ou peut-être inviter aussi l'autre à lire un livre que vous aimez bien, ou lui dire pourquoi vous avez aimé ce livre, et, pourquoi, et voilà, s'il avait envie aussi de, de le lire, si c'est un amateur de, de bons bouquins, vous pouvez lui demander un avis sur un article que vous lui avez partagé, euh, vous pouvez euh, un peu plus tard, dans une autre visio, dire tiens, bah, si on faisait euh, une visite virtuelle, je ne sais pas moi, d'un musée ou d'un truc que, dont, que vous aimez bien peut-être tous les deux. Et puis plus vous faites de visio, plus peut-être vous pouvez à un moment donné aller sur des choses un peu, plus, euh, un peu plus fortes encore, comme par exemple, tiens, on va faire la liste des, euh, des cinq projets de vacances qui me font rêver, puis on voit si on en a un, un, un en commun. Et puis pour, pourquoi pas s'amuser à, à se projeter sur, euh, sur, par exemple, si vous avez le sport en commun ou le, ou le goût des défis, et bien se projeter sur un, peut-être une balade commune, euh, comment vous organiseriez un projet de trois jours de balade dans le Mercantour, ou je ne sais pas où. voilà Donc euh, soyez euh, créatifs, euh, à l'aise et dites-vous que, évidemment, la confrontation réelle euh, sera différente, mais euh, plus on échange... Euh, en profondeur et notamment par visio plus en fait on met quand même des chances de son côté pour que euh, la confrontation réelle si jusque là ça, ça, ça s'est bien passé et ben finalement se, se passe bien également voilà je vous souhaite le meilleur en amour une belle rencontre cette année et puis euh, des beaux jours de confinement sous soleil à bientôt